Depuis 15 ans, les Off de Cannes découvrent et mettent en lumière les nouveaux talents pour qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs rêves. Artistes, cinéma, musique, mode, écriture, art plastique. Participez au grand concours international du web. Nous vous apportons une visibilité internationale. Soyons unis pour cette belle initiative Litchi est en ligne et Off de Cannes aide les artistes. Merci.